Mais non, non. On nous crie gloire à Jésus. On cite un nom divin, un nom qui parfait infaillible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Fais l'esprit ou dit belle parole ça non. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. On nous crie gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus car elle est écrite dans son palais, tout s'écrit gloire. On nous crie gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est messieurs pour dire paroles ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pas quel l'autre être qui méritait gloire, sinon que Jésus crie. On nous crie gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sous calamate, c'est parce que Jésus-Christ travaille pour ça, s'intéresse pour ça, Il te souffrit pour ça. On le crie, gloire à Jésus, Amen. gloire à Jésus, Amen. gloire à Jésus. Pendant parole, ça, Game bagay que vous ça, dit, que Jésus a fait pour vous, ou même qu'a suivre suivi nous à travers Radio Changement, à travers Chaîne 48, à travers les réseaux sociaux, côtoyer la caillou, Amen amen, nos prison, prison, Dans le nous crier gloire à Jésus, gloire à Jésus. On continue fait qu'on est le monde que Jésus, il est fidèle, pas qu'un l'autre nom, nous de comparer avec le nom de Jésus, son nom qui est incomparable. On le crie gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus d'assembler les gens qui l'a qui crocodile, dégage le bien-aimé, parce que pendant dit là, on fait provision pour l'esprit, on fait provision pour l'amour, on fait provision pour les moments les plus difficiles, à nous crier gloire à Jésus, on nous crier gloire à Jésus. Amen, Amen. À ne pas oublier, avant qu'on veut nous, et pas que nos Jésus nous connaît et nos Satan te connaît, et non démon de la gloire, mais Christ sauve-nous. Il dit dans le texte là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. En crier, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, à nous, nous crier gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, à nous, nous acclamer le nom de Jésus-Christ, battement moi pour Jésus, ou même qui n'en sait pas, battement pour Jésus, ou même qui déjà. Batman pour Jésus, ou même qui a nous, sous chat 48, acclamez le nom de Jésus, ou même qui branchez radio-changement, batman pour Jésus, non, sous de maté, parce que Jésus crie le compte de bataille, batman pour Jésus, qu'on amen, amen, à travers Facebook, alléluia, sur YouTube, sous Messenger, Bat-moi pour Jésus, bien-aimé, acclamez nous ça, le nom de Jésus, que le roi des gloires fasse son qui panque est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire, acclamez jésus acclamez jésus parce que la bataille jésus qui a boumé pour nous mêmes par Jésus crie gloire non acclamez et tant que roi à nous non ça vivre à elle n'a souffri pour lui n'a mourrer avec non ça parce que Jésus te passe route routes souffrances dans les et nous même nous pas les choix de c'est vrai disciples de christ n'a pas n'a non à ça non déception non voix abandon humiliation Acclamez jésus acclamé jésus pas nous jésus acclamez nos salons à nous, salon. nous acclamer jésus à nous acclamer jésus en acclame acclame fait j'apprenais nous pas négocier avec des moyens nous pas négocier pas négocier alléluia alléluia nous pas négocier nous pas négocier nous pas négocier avec diable nous pas négocier à nous acclamer Jésus à nous mais nous pour Jésus acclamer Jésus acclamer Jésus acclamer Jésus, acclame Jésus Jésus remet ça il prend plaisir dans ça acclamer clamelle acclamer acclame, acclame le nom de Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus alléluia que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées Maintenant nous bénissons Jésus, nous continuons à lever Jésus bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, nous avons une dimension qui est infinie, parce que notre Jésus il est infini, Alléluia, il est le Dieu éternel, Amen, Jésus les fidèles le grands, c'est parce que notre Jésus il est réel, qui fait que matin nous là l'a nous adoré Jésus. J'ai fait tout ça qui dépend de lui pour nous la matin. Mais Jésus-Christ travaille pour la abdomen, Jésus nous la matin. Pendant un dormi, Jésus-Christ a gardé nous. Pendant la rue, à Jésus a gardé nous. Pendant la a regardez nous Quel que soit côté que nous y Jésus-Christ a gardé nous. Ça fait nous sentir. Nous pas orphelins. Nous consignés. Alléluia. Qui fixait sur nous. Nous de la main de Jésus-Christ. Qui a protégé nous. Côté nous va comprendre comprends lorsque David criait pour le dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Mal, car tu es avec moi. Alléluia. Yeah. Nous bénissons Jésus. Oh Jésus pire qui est tout l'autre. Bon Dieu Jésus Qui passer toute l'autre. Et très bientôt, c'est Jésus qui va le régner. Amen. Même l'on Il y à des problèmes comme ça, il connaît jour le compte. Secondes, compter heures, compter heure, compte, compte, semaines, compte, mois, années, compter année, compte, parce qu'elle dit dans apocalypse il est là pour peu de temps pour peu de temps alléluia mais d'abrémi ça bien aimé pour nous comprendre et ces deux jours un jour bagarven jour, plus difficile ou même tous ces deux jours en jour, pour dimension la foi à augmenter, à pour dimension consécration à augmenter. Maintenant, nous sommes contents. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ce grand privilège. Et nous saluons Papa, nous, apôtre Ramel Lafleur. Le général du temps. Général temps. Amen, amen. Nous saluons général temps. Général, Alléluia, le ciel moutier gradli, le trône de Dieu moutier gradli, Alléluia, le homme qui simple, Alléluia, le passé plus pas simple, Alléluia, toute épaule, lit Alléluia, ces étoiles qui soulignent. Alléluia, depuis grade il y avec plus persécutions, depuis grade il y après plus calamités depuis grade ou Alléluia, Alléluia. Papa nous côtoye, nous saluons, parce que c'est le général. Démonnez le général. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il est le général. Alléluia et depuis ce général il qu'ennemi a, a sauté ennemi a paniqué ça t'en pas de jambes penser dans tête li, non si tu as bien bagage ça pour lui dans temps ça dans ce début du 21e siècle moi aimer bon dieu bon dieu contre bataille moi aimer cet esprit là contre bataille moi tout le contre bataille dans chaque temps don monde dans chaque temps don soldat dans chaque temps don commandant mais dans temps ça là général Alléluia. C'est uni pour nous, unis nous ensemble. Pour nous avancer. Alléluia. Nous bon Dieu gloire. Écoutez, papa nous est là encore une fois de plus. Papa nous apôtre à la fleur. Nous saluer oh, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sept fois plus. Aïe, aïe, aïe. Sept fois plus. Alléluia. D'après moi, comprendre. Amen, Amen. De pour elle, comme ça, son bagage que Jésus prend le faire. Aïe, aïe, aïe. Demon dans le pays d'Haïti, qu'on est, qu'on est sacré à le fait là. Lui, qu'on ça sacré à le fait là. Yo prend cent sacré à le fait là. Mais nous regrettons ça pour yo. Sante, tu prends déjà. Au Ode, tu prends déjà. Papa, nous prend cent là déjà. Elle qui est en souligne combat. Et pelle, il file, non, Amen alléluia alléluia le malheur a été souvent le juste mais l'éternel le malheur a été souvent le juste mais l'éternel! Aïe aïe, côté lié, et c'est plus consécration. Avancer, avancer pour l'esprit plus filé. Amen, amen pour un puis filer. plus filé. Parce que des bagage que bon Dieu veut communiquer, la balle davantage, qui a une grâce de la balle, l'oblige à la retraite, l'oblige à côté. Pour la prière, pour la chercher grâce, bon Dieu. La prétournée. La prétournée en différe. La prétournée en tempête. La prétournée en tsunami. Alléluia. Alléluia! Son aigle atelier. Alléluia! Papa, nous sommes aigles atelier. Alléluia! Monsieur scientifique, il Yo, yo fait recherche sur aigle. Il est arrivé à découvrir que l'aigle a une capacité pour vivre 70 ans. 70 ans. Mais arrivé à 40 ans, l'aigle a commencé à épuiser l'épuisé et qui orgueille à li pas jamais le descend à terre li voulait rester en l'air et puis la mourir mais ça qui d'accord contexte là qui connaît que le rivet non moment l'obligeait replier pour le prendre force li, li vigné en bas, pendant l'en bas la régénérer la passé 150 jours de régénération et puis l'aile retourné le pinef li pinef, li pinef, li pinef Papa nous gagne humilité en don. La pinef, la pinef. Humilité, le piro, que tout bagaille. La pinef, la pinef. La pinef, la pinef. La pinef. Parce que son aiglier. L'Ipra volé piro. voler vole piro. Alléluia. li apprend nos humilités. voler volé piro. Alléluia. bagaille Job kafel après qu'on a saisi. Ah, oubala, même, M'dou saisi. la saisi, oui. Parce que déjà pas pas gagné dans la tête pour Jésus-Christ te prendre la croix. Mais te voulait pour te négocier. Mais Christ dit non, pas négocier. Rendez-vous à la croix. Femme dit tout est accompli. Femme dit tout est accompli. Et laisse Jésus-Christ mourir. Il prend le pour le dire. Première parole, ça. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans nos paroles, il y a un homme qui a souffert, il a Et parce que en dans Jésus, tu es plein d'amour. En dans Jésus, tu plein de compassion. Ne pas connaître qui est-ce que tu as détruit. Je ne connais pas qui est-ce qui a C'est le Dieu. C'est le Dieu Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Nous comprenons mes bien-aimés. Il faut que je nous l'ouvre. Pour nous connaître qui est-ce que Jésus-Christ entend ça là. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, nous, nous avons besoin d'un pile prière pour nous-mêmes. En pile la prière. En pile la prière, la prière qui paraît avec la prière. Ennemi a placé en pile attaque. Attaque incessante. Attaque constante. Mais ça me remène en Jésus-Christ. Il dit dans le texte là. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il dit l'un de l'éternel camp autour de ceux qui le créent et il les arrache. S'il dit autour, c'est l'omniprésence des dieux qui, qui, qui environt papa nous 24 sur 24. N'est-ce pas ça, il ne pas encore. Il pas encore. Et nous comprendre l'ignorance c'est une le plus gros ennemi de l'homme. Mais papa, non, bon Dieu, fais grâce. Ils comprennent ce qu'ils ont fait là. Et nous comprenons tout en tant que petits Et tout petit ils il comprennent ça. Bon Dieu, bénis-nous. Même Jean-Christ dit parole ça. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez ça Et nous implorons ça. Tout le monde qui t'a fait bagarre d'une manière ou d'une autre, qui t'a mal compris les choses. Papa, nous pasteur mais la fleur, lui pardonnez-nous et lui remet nous en pile. C'est pour bien le travail. C'est pour intérieur le travail. Bon Dieu bénisse-nous. Il di y a un monde qui ont combattu le diable matin, midi soir. Il remet tout le monde et ceci sans distinction. Il y a un monde qui ont encadré le monde. Il y a qui ont compris que l'évangile, la les est différent de l'autre. Et c'est ça qui provoquait tout bagaille ça là encore An parce que pas fonctionner suivant idéologie tant tant le bon penser tant le comportement tant le une attitude tant une propre vision parle tant une propre philosophie parle ah bon dieu bénis nous hein? tant une propre stratégie parle tant une monde parle mais Jésus-Christ lui-même, lui, lui au-dessus de toute bagaille, lui, transcende le temps et l'espace. Et c'est lui qui crée le temps, et c'est lui qui crée l'espace. Et l'esprit qui a dominé tant, Jésus-Christ connaît déjà. Et c'est l'une des raisons que lui dit, nous-mêmes, nous ne nous devons pas de suivre, penser tant ça. Mais nous devons suivre, penser par Jésus-Christ. C'est vrai, nous ne pas en pile l'entend, nous soyons ti poinyen nous pas en pile devant Satan devant ça sa que monde cap évolué dans temps le monde rempli nous mêmes nous soyons échantillon négligeable mais malgré ça nous plus fort et nous plus grand m'a nous plus fort et nous plus grands. raison elle simple parce que l'esprit de Jésus-Christ qui c'est l'Esprit qui, au-dessus de toute l'option, les habité dans Papa Noir pour travailler la fleur, l'habite mm -hmm. dans la vie, maman, c'est c'est la fleur, l'habite dans la vie, chaque chrétien qui l'a maté, ou même capsule de prière ou de loin, pour connecter dans Jésus-Christ, ou gagner dans même esprit supérieur. Est-ce qu'on croit que l'Esprit ça habité dans même? le même? levez mon dit jésus moi <rires> jésus m'aime. Jésus me remet. Jésus me remet. Jésus m'adoré. Jésus bon pour moi. Ennemi bon un... bon, un a travaillé d'arrache-pied. Et gagné tout en pile intimidation que ennemi a inspiré des secteurs de près ou de loin. Pour comment tu es capable. Et ten l'évangile. Mais ça qui est essentiel, l'évangile la plus grand passe tout le monde. Zoolade. Et menace yo, yo en pile. Mais ça qui est essentiel, que votre cœur <rires> ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que dimanche dernier, tu as gagné quelques membres qui étaient de Yora. Tu as gagné un jeune homme qui, sensé, qui qu est censé, qui t'a pas mais qui ne connaît pas ce que c'est un membre de l'Église. Ce n'est pas terrible. Il dit que ça fait que pas pique le Pasteur dans pas parquet parce qu'il est gagné pour policier qui des barils. On peut imaginer si papa t'est pour col, qu'est-ce que tu fait Malgré le temps que j'ai eu, eu bousculade dans ce sens. En un euh, mot, alerté l'opinion publique là en ce sens. portez toi là, pas qu'il problème avec quiconque. Nous travaillons pour la société. Nous travaillons travaillé pour nous qui en société. Qui réelles, faire en société ça société sorti dans sa C'est parce que Diabo son évangile qui est réel. Les ne peuvent pas sortir dans sa mais avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ, lumière, ça fait commencer à briller dans tout le pays d'Haïti. C'est ça que c'est. Parce que le diable n'a pas pu physiquement. la physiquement utilisé les gens qui le joignent. Et il faut que nous comprenions la dimension. De ça. Si les gens a provoqué, ou ne peuvent pas répondre parce que la dit. Qu a. Nous avons propres nous. Si mon abjouré, ses doigts son bagage qui comptent agir dans lui. Mais ou même c'est pour répondre avec douceur, avec amour. Et ça, sa Satan ne peut pas à résister avec vous. Dis-moi, qui demande posséder l'amour Qui demande posséder la bonté La joie, la tempérance, le pardon, l'humilité, la bienveillance. Eh bien, ça, ça nous devons utiliser, et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 5 verset 22, nous devons produire patience. Parce que ça que vous faites là, Jésus-Christ a fait les en quelque sorte. Et dans toutes les écoles, nous jouons plein de salles. parfois, nous avons des enseignants et autres, par exemple, l'autre des depuis le monde, où sommes censé fréquenter Et nous avons des en pile farouche des, piles, des piles. Je ne peux pas comprendre ça. Nous avons souffert pour ça que nous avons et nous avons mouru dans ça que nous aimer. Et ça que lié. Parce que Jésus-Christ est passé plus que ça. Si Jésus-Christ qui te boit vers là, il est arrivé à faire souffrir, humilier et autres. Et nous même qui se boit, c'est là. Et ça, yo, a dépourvu ce chrétien qui des dépourvu ce chrétien authentique. Maintenant, tête pour, pour la persécution pour là, là. Et c'est des gardes mais des grâces, grâce, bon Dieu, en dans. Pour les déclarer ouvertement ou même pour pas courir. Ou pas prendre la fuite. Chaque monde a vit dans sa queue, Nous remer Jésus, nous souffrons pour Jésus et nous mourir pour Jésus. Papa nous montre nou nou que nous devons connecter dans Jésus. Nous connecter dans Jésus parce que lui même il an dans Jésus. Parce Chita an dans la croix de Christ. Et tout chrétien authentique chita en dans la croix de Christ. Malgré tempête, rêtez en dans la croix de Christ. Malgré séisme, rete en dans la croix de Christ. Malgré persécution, rete en dans la croix de Christ. Malgré tout indexé, nous, na prêté en dans la croix de Christ. En dans la croix, a la vie, une grâce la donne, gen cantique à chante la donne, gen bédiction la donne, gen l'huile la donne, de tout nous gen besoin la donne, na prête en dans la croix, na mourir en dans la croix, la la la c'est un de la croix pour transporter nous dans l'éternité bénie. Et Satan regrette sa pour lui. On crié ciel, ciel pour nom. On nous crie ciel, ciel pour nom. On nous crie ciel, ciel pour nous. On crié, ciel, pour nous crie ciel, nous. Crié, ciel, nous. Crié, ciel, ciel, ciel. On nous crié ciel, ciel, ciel, crié, ciel. ciel, ciel un pour au nom de Jésus.